Je souhaite, moi, proposer des mesures populaires. Et ça peut être difficile de prendre des mesures populaires. C'est une question de courage, de courage politique. Et ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de mesures populaires dans notre pays. Il est temps que l'on en prenne de vraies mesures populaires, et notamment une grande mesure de progrès social, qui est celle de garantir à chacun le droit de pouvoir partir à 60 ans, avec une bonne pension. Nous faisons pour ça une proposition qui repose essentiellement sur notre système de protection sociale actuel, qui doit être renforcé et qui permettrait d'élargir le financement de cette réforme des retraites. Je le dis parce que quand d'autres candidats proposent une retraite à 60 ans, ils le font, elle le fait, en s'appuyant sur une réforme de l'assurance maladie qui euh, s'appuierait sur la privatisation de la sécu et donc par les assurances privées et c'est facile de proposer la retraite à 60 ans quand on invite les gens, les salariés, les ouvriers à prendre une assurance privée pour pouvoir partir à 60 ans. Ça c'est pas notre projet de société. Nous ce que nous voulons c'est une réforme de retraite qui s'inscrit dans un vrai projet de société donc d'abord sur la base des cotisations sociales salarial employeur, mais avec une taxation, une cotisation, une cotisation nouvelle sur les revenus financiers. Les revenus financiers se sont élevés en 2019 à 330 milliards d'euros. 330 milliards d'euros de revenus financiers qui sont les revenus perçus par euh, les actionnaires et ceux qui vivent euh, de la rente spéculative et non pas du salaire. 330 milliards d'euros de revenus financiers. Ces revenus financiers ont été allégés, euh, la fiscalité sur ces revenus a été considérablement allégée par euh, le président de la République. Eh bien nous, nous voulons tout simplement leur, euh, leur mettre une cotisation à la même hauteur que celle des employeurs qui cotisent 10,4% sur euh, euh, la masse salariale. Eh bien mettons une cotisation de 10,4% sur les revenus financiers, ce qui rapporterait euh, entre 30% à 40 milliards d'euros selon les revenus financiers annuels. Et donc ça, c'est une source de financement importante. La deuxième source de financement essentielle à nos yeux, c'est celle qui s'appuie sur l'emploi et les créations d'emplois, puisque notre système de protection sociale repose sur la cotisation des salariés et des employeurs. Plus il y a de chômage, moins il y a de cotisation. Et donc, nous voulons-nous inscrire cette réforme de retraite dans un vaste plan de création d'emplois que je ne vais pas développer ici et que j'aurai l'occasion de, de, de, de, de parler, j'en ai déjà parlé, dans l'industrie par Il y a un million d'emplois industriels à euh, recréer dans notre pays en relocalisant la production. Et bien un million d'emplois supplémentaires, c'est 7 milliards d'euros de cotisation. 7 milliards d'euros de cotisations, pour la création d'un million d'emplois. Enfin, il y a l'égalité salariale femme hommes que tout le monde promet, dont tout le monde parle, mais que personne ne fait. Avec nous, elle sera effective, obligatoire, sanctionnée si elle ne l'est pas, contrôlée par les salariés. Et l'égalité salariale, c'est 5,5 milliards d'euros de cotisations en plus. C'est dire si elle existe. Les, si elles existent, les inégalités salariales, pour que ça rapporte 5,5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Voilà les quelques pistes, de, euh, les, les propositions que nous faisons euh, sur cette réforme progressiste euh, des retraites qui garantit un droit à la retraite à 60 ans. Bien sûr, ce que nous proposons, c'est que ceux qui ont eu des métiers pénibles puissent partir avant euh, 60 ans et dès euh, 55 ans euh, dans ces métiers où les corps sont cassés après euh, une vie au travail. Et je rappelle cette statistique, ce chiffre terrible qui dit qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé est de 59 ans pour un ouvrier. 59 ans pour un ouvrier quand il est, elle est de 69 ans pour un cadre. L'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier est de 10 ans inférieure à celle d'un cadre. Et euh, je connais tous ces métiers euh, dans l'industrie, euh, chez les verriers, dans l'automobile, euh, euh, ou euh, dans, la, dans, dans le ferroviaire, euh, ces soudeurs, euh, ces hommes, ces femmes parfois qui font des travaux postés, qui travaillent la nuit, qui travaillent les week-ends, qui portent des charges lourdes. Euh, J'en ai rencontré dernièrement lors de mon dernier déplacement à Guignon, dans la sidérurgie. Euh, ils, ils adorent leur métier, ils l'aiment profondément, ils se battent pour le conserver. Mais ils disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas l'exercer toute une vie, car ils sont cassés par, euh, par, euh, par leur, leur, leur métier. Et donc ils souhaitent pouvoir le faire le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles bien sûr mais pouvoir en changer aussi ou pour pouvoir partir en retraite dès que c'est possible. Et donc, il faut pouvoir leur garantir euh, cette, euh, cette, ce droit à la retraite. Enfin, je m'arrêterai là-dessus parce que je ne veux pas, pas être trop long et laisser la place aux questions. Pour nous, cette réforme de retraite à 60 ans, quand je dis que c'est un projet de société, c'est que nous voulons que ce soit la possibilité d'avoir un vaste plan euh, d'offres de, de, d'emploi pour les jeunes, pour la jeunesse. Et quand je dis que ma campagne, je veux faire de la jeunesse la priorité de, de, de notre campagne, de nos propositions, eh bien cette réforme des retraites, elle s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que toutes ces personnes, tous ces salariés qui pourront partir à 60 ans, dès qu'ils auront cotisé leurs 37 années et demie de cotisation, c'est autant d'emplois qui doivent être libérés pour des jeunes qui accéderont à un emploi, à une formation dans ces professions. Aujourd'hui, le taux de chômage chez les seniors, il est très élevé. Je crois que le taux d'emploi des plus de 60 ans, c'est 30%. Donc, On a un taux de chômage élevé chez les seniors, on va leur dire « travailler plus » alors qu'ils sont au chômage. Et on a un taux de chômage élevé chez les jeunes, il est de 20% chez, les, chez les, les moins de 25 ans. Eh bien, non. Pour nous, c'est le droit à la retraite pour laisser la place euh, euh, aux jeunes, notamment, pour qu'ils puissent accéder donc à un travail et correctement rémunérer. Donc Voilà pourquoi on, je voulais faire ce point avec vous pour vous parler de, de cette réforme des retraites que nous allons porter pendant la campagne des présidentielles. C'est le président de la République qui a dit que cette réforme était à l'ordre du jour. Pour nous, elle va à l'inverse... Euh, de l'évolution de la société, euh, de celle que nous voulons. Nous voulons, nous, euh, les jours heureux, nous voulons, nous, euh, euh, du bonheur, le droit au bonheur pour tous et pouvoir le garantir avec une réforme de retraite progressiste qui fait qu'à 60 ans, et eh bien, on est toujours actif et on peut être très euh, utile pour la société. Quand je dis utile, ce n'est pas dans le sens euh, marchande du terme, mais euh, pour s'investir dans la vie associative, euh, pour, profiter de ses petits enfants pour devenir élus, pourquoi pas dans nos communes il y a beaucoup qui le font après une vie au travail et bien tant mieux il faut pouvoir le faire et, euh, et donc c'est ce que nous souhaitons avec cette proposition